Tout le monde, alors On se retrouve pour un nouveau jeu, un nouveau jeu FIFA qui vient de sortir, que j'ai vu dans le Play Store et qui j'ai installé quoi. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, je crois que le vent vient juste de se lancer pile au moment que je lance la vidéo. En attendant que je vous parle, je vous laisse lire ce qu'il y a marqué dans la petite bulle. Euh, je voulais vous souhaiter une bonne rentrée à tous parce que j'ai pas pu vous le souhaiter. J'espère que ça s'est bien passé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça s'est passé. Et euh, puis n'hésitez pas à me dire différentes vidéos que je pourrais faire. Et aussi, euh, je voulais aussi vous dire que le changement de vidéo, le rythme de vidéo va euh, changer tout de suite. Enfin, dès à présent si vous avez vu. Euh, il y aura très peu de vidéos vu que je n'ai pas beaucoup le temps de faire de vidéos ça fait que ça sera bah, dès que je peux je la fais, je la monte et je la poste ça fait que n'hésitez pas à mettre la petite cloche et comme ça vous aurez la modification alors apprendre à tirer balayer avec le doigt du ballon vers la case pour tirer ok alors j'ai un peu le dans les yeux bon vous ne voyez pas parce que vous voyez le jeu mais euh... C'est quand même chaud de voir Parce qu'il y a le reflet Et tout mais bon il va aller la zone libre de la cage pour euh, Ok tromper le gardien Ok Ouais en fait t'as juste à... à Viser avec ton doigt pour le diriger Et puis voilà Oh non le poteau Quelle tristesse Ah bah voilà C'est gagné même dans les jeux de téléphone, je fais des poteaux, Non, mais oh. Ça soit sur les euh, jeux FIFA ou jeux là, euh, je fais des poteaux, Non, mais oh. Les potos me suivent partout, c'est pas possible. Et, euh, alors, je vous ai pas mis le son du jeu parce que. On sais jamais, les le droit. Euh, Tapoter un coéquipier pour faire une passe. Tiens, un cadeau. Prends la balle. Tiens, prends la balle. En fait, c'est simple. Là, juste à taper pour faire une passe c'est assez simple à ah, là vu qu'il y a un joueur ça va sûrement se compliquer là-bas tiens, cadeau mais ouais il est tout seul waouh gagné il marque un but oui alors je suis faire le petit bruit arrière bon je suis en extérieur je vais essayer de tourner un maximum de vidéos euh, avant de rentrer pour faire une petite test Vu que euh, je me lève tôt très tôt même alors ça pique le, le cerveau Pique au sommeil. On va récupérer une récompense de joueurs. Ah, eh ben oui, parce qu'on va former une équipe. Eh oui, pour ça, on va, avoir des... On va gagner des joueurs. Euh, C'est qui lui Je connais pas. J'aurais l'équipe. Ajoutons à votre nouveau joueur. Ok. À votre équipe. Si tu veux, vas-y, ajoute-le. Ah, pardonnez-moi. Je n'avais pas vu. Comme je me suis le dans les yeux. Que des fois ça te demande des choses mais je le vois pas. C'est votre équipe de rêve. Votre mmh, jeune équipe indique le niveau de votre équipe. Ok. Échangeons cette nouvelle étape Échanger. Mais bah, Avec lui le nouveau. Ah, ok il faut le mettre là. Et voilà ça c'est fait. Alors je vous laisse bien sûr lire les petites bulles. Ça ça vous fait un peu de lecture tout en m'écoutant. Euh, voilà. Si jamais ce jeu vous plaira, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et comme ça, peut-être, je ferai d'autres vidéos dessus. Non. Là, c'était juste pour découvrir. Mais si jamais ça vous plaît, j'en referai, referai d'autres. Voilà, désolé. Des fois, je parle mal. autre, C'est un peu la fatigue qui se prononce. Utilisez le joystick virtuel. <rire> ah ouais, d'accord. Tchou, tchou, tchou, tchou. Là, il va me dire de tirer. Bien, ok. Sprint, cours, cours, cours, cours, cours, cours, bien. Euh. Ah ouais, là, faut que je. Euh. Euh. Euh. Ouais. Quand, bon, but. Je suis trop forte. Je crois que je vais juste vous montrer le tutoriel et puis si le jeu vous plaît, bah voilà. Je pense que ça suffira pour une vidéo si je vous montre le, le tutoriel. Comme ça, après vous me direz si vous voulez la suite pour savoir comment. Ah, sprint et tacle bravo, trop fort. Sprint, pouf, ouais, bien joué. 1 2 3 pouf, allez, rentre-lui dedans, allez, voilà. C'est ça qu'on veut... Encore tu récupères la balle Non mais oh Tu récupères pas la balle Mais tu vas le tacler. Merci Allez fonce Bien joué Ouais je suis un peu le commentateur, enfin la commentatrice pardon <rire> Mais bon Allez go, oh, suivant On va récupérer les récompenses On va ajouter de nouveaux joueurs dans notre petit équipe ah non, on a eu sens. Ah oui, on a quand même eu un joueur. En pas tout du. Je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Maison. Améliorer, ok. Toi, le nouveau, entraîner. Ah ouais, quand on les entraîne, ça va les améliorer. Ok. Ok. Va t'entraîner. C'est bon oh, Je sais pas si ça a été fait, mais. Euh... Ah, on va faire un petit match. On dirait que votre équipe mène de la mi-temps. Oh, bah c'est cool ça. Elle est trop forte, mon équipe. Je le savais. 3-1. Ah, d'accord, notre équipe c'est Jess quoi. <rire> je pensais juste que c'était juste un nom comme ça pour pouvoir me retrouver, pour m'ajouter et tout. Le final. Coup d'envoi, vas-y. Sprint, technique, ta ta ta ta. Face. Mais c'est vrai qu'il faut appuyer. Tac. Oh non, elle m'a pris la balle. Tac. J'ai repris la balle. Là-bas. Ouais, bien joué. Allez, là-bas. Pan. Bon. Oh, l'arrêt du goal. Là-bas. Vas-y. Pan. Bon. Ah, raté. Vas-y. Ah, raté. C'est chaud parce que... Allez, oui, oh non <rire> J'y ai trop cru, vous l'avez vu que j'y ai trop cru. Euh, ok. Hop là. Vas-y Tire Oh poteau rentrant Popopo Il est trop fort En plus c'est le nouveau C'est parfait ça Poteau rentrant, il y a quoi voilà regardez moi ça pouf pouf c'est rentré comme du petit beurre Allez go coucou Tiens Hop là et hop là Lui là c'est bien Ah oh non il n'y avait personne Ah oui mais tu peux même appuyer comme ça et attends Hop là bas Oula je me suis loupée Oh le poteau encore non Oh il y a faute non Ah non fin du match Ok, et bien on a gagné. Ok, on pêche crois, au dernier. Ah non c'est la récompense. Ok, je pense qu'après ça sera peut-être la fin de la vidéo. On verra ça juste après. A voir si le tuto est fini. Ben, bravo, vous avez terminé ce coup d'envoi retournant à l'écran d'accueil pour voir ce qui vous attend maintenant. Nous allons voir ce qui nous attend maintenant. Ok. Ah oh, oui, on a des quêtes. Allez-y ouais... Ok. Ouvrez un pack. C'est parti. Je vous laisse lire. Tac. Si jamais j'ai passé trop vite, bah vous faites demi-tour, vous mettez sur pause et comme ça vous n'arrivez pas à lire. Même moi je lis je lis à peine. Je lis deux mots sur la phrase. Voilà. Mais bon, de toute façon au montage je lirai. Ça je saurais que ça a été dit, mais voilà c'est moi-même qui fait le montage, je peux lire moi-même. Euh, L'achat, ok. Quête, c'est bon. Prendre. Ok. Oh, c'est bien ça. Vous avez réussi à me une première tâche. Rue, ouais, ok. Bon, voilà. On fera la, la suite plus tard si ça vous dit. Euh, ok. Bon, ben voilà. Il hein. y a les packs, il y a les points, il y a les devises. Bon, ça, c'est la boutique, quoi. Les quêtes. Bon, voilà. Tour mondial. Non, mais je m'en fiche de tour mondial. Je ne veux pas faire de journée tour mondial. Non. Ça ne va pas. Ah, je suis obligée. Bon, bah, le tutoriel n'est pas encore totalement terminé. Je m'en excuse. Ah, je peux ne pas jouer, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse liker, commenter cette vidéo. À y a la prochaine